Je suis Madeleine Pastinelli, je suis ethnologue de formation mais professeure titulaire au département de sociologie ici à l'Université Laval. Je suis professeure au département d'information et de communication à l'Université Laval et je suis euh, également euh, membre du Centre Interuniversitaire de Recherche sur la science et la technologie. Je m'intéresse depuis, euh, depuis une quinzaine d'années également aux usages des euh, médias numériques, aux usages de, des technologies numériques de communication, dans une perspective qui est celle initialement de la sociologie des usages, et croisée avec la sociologie de l'innovation. Et par ailleurs, eh bien Madeleine et moi avons donc tous les deux le plaisir de collaborer au sein du euh, laboratoire de communication médiatisée par ordinateur, le Lab CMO, qui est euh, conjointement euh, basé à Lucam à, à Montréal et à l'Université Laval à Québec. Pour moi, si euh, l'éthique de façon générale euh, désigne une, une réflexion sur le sens de notre action et de nos conduites. Euh, L'éthique de la recherche, c'est une démarche réflexive du chercheur sur ses pratiques de recherche, et sur les implications, les conséquences des décisions euh, prises tout au long d'un processus de recherche. Euh, conséquences euh, euh, à différents niveaux, mais euh, principalement en ce qui concerne euh, bah, le respect de la dignité humaine. L'éthique de la recherche en ligne, ça concerne aussi, pour nous, comme hein, le, le, la réflexion sur l'éthique de, de la recherche se pose, vis-à-vis d'une pluralité de terrains dans une pluralité de contextes et pas seulement euh, en ligne. Quand on parle de l'éthique de la recherche en ligne, le plus souvent, c'est pour euh, réfléchir à ce que sont les spécificités euh, des contextes numériques, que ce soit comme terrain d'enquête, comme espace de euh, diffusion. Euh, des, euh, résultats de, des résultats de recherche comme terrain d'études. Euh, les contextes numériques ont des spécificités que n'avaient pas d'autres contextes et qui nous obligent à euh, repenser des enjeux, des, des, des problèmes, finalement, à renouveler euh, les questionnements et les réflexions éthiques. En fait, la, la, la question qui est en jeu autour de ça, c'est d'abord et avant tout euh, celle du, euh, du consentement libre et éclairé à participer à la recherche. Et c'est vraiment la question du consentement, euh, du consentement qui est en jeu et, et qui se pose... Euh, Autant dans le contexte où euh, Internet est le terrain d'étude, il s'agit d'étudier un phénomène qui se passe uniquement en ligne, que dans le contexte où on va euh, étudier, euh, étudier euh, euh, autre chose, je ne sais pas moi, un changement de, de, de l'opinion publique ou euh, une évolution des représentations sociales vis-à-vis d'une question euh, ou l'autre, en allant faire l'analyse de, de, de contenu dans des forums de discussion, dans des espaces qui sont euh, en ligne. Dans tous les cas, le problème qui se pose, c'est celui du consentement libre et éclairé, de la façon dont on doit se poser euh, le consentement à participer à la recherche. C'est vrai que le, le domaine de la recherche en ligne est extrêmement euh, riche euh, et euh, foisonnant de, de questionnements. Et on peut, à mon avis, le structurer euh, en, en le divisant, en fait, en en trois domaines de réflexion qui correspondent grosso modo à trois étapes d'un processus de recherche. L'accès au terrain, la collecte de données et la diffusion des données de recherche. Cette question de, de, de l'accès au terrain, c'est lié aussi au questionnement est-ce qu'il s'agit d'un terrain public, est-ce qu'il s'agit d'un objet euh, euh, publique, euh, ou d'un espace d'interaction publique ou est-ce qu'il est privé alors, donc, c'est déjà à ce niveau-là. Ensuite, il y a euh, la collecte de données comme telle. Mm -hmm. euh, est-ce que je peux, bien que j'ai accès au terrain, euh, est-ce que je peux, euh, par exemple, enregistrer euh, les traces des interactions dont je suis témoin, dont je suis observateur mm -hmm. Est-ce que je peux le faire bon. Et enfin, euh, à un, dans une troisième étape, qui est celle, en fait de la diffusion des données de la oui. recherche, euh, là, il y a des enjeux, aussi bien donc à l'étape de la production euh, des, des rapports de recherche, des, des articles, oui. euh, étant donné effectivement ce, ce qu'a qu mentionné Madeleine, à savoir la possibilité de rechercher euh, des, des extraits euh, euh, de verbatim, de traces, et de les recontextualiser mmh. euh, et donc de les renominaliser, même si on les avait anonymisés. Euh, et puis, il y a, euh, qui fait partie de cette troisième étape, mais j'allais dire en, euh, en toute fin, la question du partage de ces corpus mmh. euh, et de la circulation mmh. de ces corpus. Mmh. En ce qui concerne la spécificité euh, des espaces numériques comme terrain d'enquête, euh, une première question qu'on peut se poser, hein, c'est, voilà, je, je découvre un forum euh, sur le web, euh, je n'ai pas besoin de mots de passe pour, pour y accéder, j'observe des échanges, est-ce que je peux mener euh, une enquête à partir de ces échanges euh, que j'observe, dont, euh, dont je suis témoin c'est une question qui est particulièrement euh, sensible parce qu'elle renvoie euh, au problème qui est celui de, du consentement à participer à la recherche. Euh, Est-ce qu'on peut prendre les, les traces qu'on trouve en ligne, euh, en faire euh, une analyse, produire un discours sans avoir au préalable consentement des personnes qui ont produit ces traces et dont on euh, analyse les discours et les échanges. La façon dont on répond à cette question-là, les réponses qu'on apporte, qui ne sont pas les mêmes selon les chercheurs, il y a des façons différentes de penser ce problème, euh, dépend de la manière dont on envisage euh, le, le contexte, à savoir est-ce qu'on a affaire à un espace public ou à un espace privé. Et la difficulté de, de l'étude sur des terrains euh, numériques et, et souvent que cette frontière devient euh, poreuse. Elle est euh, floue, elle n'est pas euh, nette. On peut considérer, nous, comme chercheurs, on est souvent enclin à, à, à le faire, euh, qu'on a affaire à un espace public dans la mesure où les contenus sont librement accessibles. Et euh, de la même manière qu'on peut faire une analyse de euh, ce qui apparaît... Euh, dans la presse écrite ou ce qui apparaît à la télé sans s'inquiéter de demander le consentement des euh, auteurs puisque ce sont des contenus qui sont publics. On peut se dire qu'on a affaire à des contenus publics puisqu'ils sont librement accessibles et donc on devrait pouvoir en faire l'étude euh, sans se préoccuper du consentement des personnes. En revanche, quand on regarde de quelle façon les gens participent à ces espaces et y interviennent, euh, il apparaît qu'ils euh, n'ont pas toujours la conscience d'être dans un contexte public, de pouvoir être euh, euh, lus par n'importe qui, ou euh, de, de, de se retrouver avec l'objet de l'analyse ou du discours d'un chercheur. En ce qui concerne donc la, la collecte des données euh, en ligne, euh, les enjeux euh, sont liés au, au fait qu'on utilise cette fois... Internet ou le web comme mode de collecte de données, comme moyen, par exemple, pour conduire des entrevues, hein, des entrevues en ligne. Bon. Et alors ça soulève deux types de, de problèmes. Un premier problème concerne tout simplement euh, bah, la, on va dire, la confidentialité hein, des, des données qui sont ainsi collectées, qui est beaucoup moins... Euh, facile en fait à garantir que, euh, que lorsque l'on demande aux gens de remplir par exemple euh, des questionnaires euh, euh, sur papier qu'on va ensuite euh, euh, ranger en, en, en lieu sûr maintenant on utilise de plus en plus dans les pratiques de recherche euh, euh, on utilise euh, le nuage hein, on, on, on, on, on, on stocke aussi bien les données que les analyses dans des, euh, sur des serveurs parce qu'on peut les partager avec des collègues avec qui on mène la recherche, avec les enquêteurs, etc. Et, euh, et on utilise parfois aussi des plateformes euh, de type Facebook, de type euh, Skype, etc. Euh, dont les, je dirais, dans les conditions en fait de, de, de de propriété par exemple des données ne euh, sont pas toujours euh, très claires hein, et, donc, euh, et donc voilà donc il n'est pas toujours nécessairement simple de garantir euh, que euh, les échanges entre le chercheur et l'enquêté vont être strictement confidentiels une autre euh, disons euh, question qui est soulevée par euh, euh, la conduite d'entretien via Internet, c'est euh, la démarcation entre la phase d'approche euh, des, des enquêtés, hein, des répondants, et euh, donc leur recrutement, et l'entretien proprement dit. C'est-à-dire que cette frontière devient beaucoup plus floue, et d'une certaine façon, on ni le chercheur ni l'enquêté ne serait vraiment en mesure de dire à quel moment précis a commencé l'interaction entre, entre les deux. Mmh. Et ça, c'est un problème bon, qui est euh, aussi un problème, j'allais dire, euh, euh, dans la mesure où, dans les balises euh, qui sont, donc les, disons, dans, dans le... Dans, les balises normatives quant oui, à la à la réalisation des, des projets de recherche, il est clairement euh, exigé des chercheurs que euh, bah, que cette démarcation soit très très claire et soit très nette euh, et que donc il y a tout ce qui relève du consentement que que, que l'enquêté a, a accordé euh, et donc et, et tout ce qui précède et eh bien en fait ça ça ne devrait pas faire partie des données de la recherche. Ce qui est le plus problématique, c'est euh, le caractère recherchable des données, qui fait que c'est extrêmement difficile de décontextualiser et, et d'anonymiser euh, d'anonymiser les données quand ce sont des données qu'on a recueillies en ligne. Parce que si c'est des données, euh, si je fais des entrevues euh, en face-à-face -face avec des étudiants ici, euh, bon, le, le, pro le problème n'est pas le même. Non? Mais c est, c est le, pro le problème se pose pour nous avec des données. Quand on travaille, en fait, euh, sur euh, l'analyse de traces de données qui sont disponibles en ligne, euh, c'est très difficile de les, euh, de les décontextualiser, de les oui. anonymiser. En fait, je crois que ce qui ouais. est vraiment important, là, c'est de raccrocher, euh, qui est vraiment le point de départ de notre article, hein. ouais. c'est-à-dire que, euh, évidemment, si euh, l'échange se fait sur le mode euh, privé entre les, les répondants et les, et les enquêteurs, il y a aucun euh, à ce moment-là, ouais. il n'y a aucun problème. C'est à partir du moment où on va collecter euh, des, euh, des traces euh, sur euh, euh, des, disons, euh, par exemple, enfin, dans des espaces qui sont en principe publics, euh, mais dans lesquels les interactants, les, in les participants euh, jouissent de la sécurité de l'obscurité. C'est-à-dire qu'ils se savent perdus, noyés dans la masse euh, des écrits du web, dans la masse des euh, forums euh, Internet. Et, euh, et donc, là, la, la question, c'est que nous venons, nous, comme chercheurs, perturber, en quelque sorte, euh, ces conditions de publicité qui sont euh, finalement euh, euh, quasi... Euh, enfin, euh, je veux dire, il n'y a quasiment pas de publicité dans les faits. C'est-à-dire qu'ils euh, sont totalement euh, euh, anonymes du fait de l'obscurité dans laquelle se trouvent leurs euh, leur traces. Et donc, le problème, c'est par l'intervention du chercheur, euh, le risque d'accorder une visibilité euh, euh, bien plus grande euh, à des choses qui auraient dû normalement rester dans l'ombre. Sur les, les conseils qu'on pourrait donner à euh, des chercheurs sur l'éthique de la recherche en ligne. Euh, un qui, pour moi, est important est de, de penser, en fait, euh, les enjeux éthiques et l'évaluation, l'appréciation des risques euh, en, en considérant ce que sont, euh, en perdant pas de vue les avantages euh, qu'il y a à faire de la recherche. Il y a, il y a toujours, on peut toujours... Euh, voir des, des, des risques, il faut faire une appréciation réaliste des risques et euh, considérer également ce que sont les coûts, les conséquences à euh, ne pas faire de la recherche, à ne pas euh, partager de, de, de données si on crée par exemple qu'elles ne soient pas anonymisées ou euh, anonymis, anonymisables et donc euh, de, de faire la réflexion éthique en considérant autant ce que sont euh, les risques de la recherche et de la participation à la recherche ou du partage, de la diffusion euh, des données et euh, des résultats, que euh, ce que sont les avantages et les bienfaits qui peuvent découler de la recherche et du partage des données et des résultats. Et, et, et j'ajouterais qu'à partir du moment où euh, il y a toujours des compromis à faire euh, dans ce domaine, euh, pour moi euh, l'éthique n'est pas en fait euh, une série de principes clés en main, appliquer, il s'agit vraiment euh, de, de cultiver l'habitude de réfléchir à toutes les étapes euh, euh, du processus, à, à chaque décision que l'on prend, euh, et, et à ce moment-là, effectivement, de faire des compromis en, en connaissance de cause et de raisonner nos décisions de manière à pouvoir ensuite les expliquer. Hein. Euh, voilà, j'ai fait le choix euh, de faire tel compromis, euh, entre par exemple l'anonymat absolu et, euh, et, et, et l'intérêt qu'il y avait justement à citer euh, certains, euh, certains acteurs. Et je l'ai fait pour telle et telle raison. Euh, et voilà. Et je dirais aussi, j'ajouterais que euh, il faut profiter aussi de, de la dimension collaborative de la recherche pour euh, discuter avec d'autres chercheurs euh, lorsqu'on a ce genre euh, de dilemme.